Wesh wesh les amis bah ben vous vous en doutez, j'imagine, on va parler droit du travail et réforme du travail. Vous avez dû voir, avec les copains un causer, on s'est ambiancé dans le collectif, on vaut mieux que ça. D'ailleurs, merci pour vos témoignages, hein. nous ça nous fait très chaud au cœur que vous osiez causer, vous imaginez. Mais par contre, ces milliers de témoignages, ils font froid dans le dos. Parce que ce qu'on voit, c'est que pour des milliers d'entre vous, rentrer chez soi le soir euh, après le taf, et eh ben c'est se sentir pas fier, c'est se sentir humilié, d'avoir été atteint dans sa dignité, et accepter des trucs qu'on n'aurait jamais accepté en temps normal. On a vu des cas de dingue, on a vu des ça, il y en a des dizaines, des gens qui ont fait énormément d'heures sup, qui ont taffé énormément mais sans salaire supérieur. C'est quoi ce délire qui accepterait ça normalement Mais là, ils l'acceptent. On a vu des gens qui acceptent de faire, de transiger avec la loi, de faire des petites arnaques, de truander des clients, de faire des petits micmacs parce que euh, leur hiérarchie leur met la pression, c'est ou le manager ou le patron, mais des gens leur mettent la pression et ils les obligent à faire des trucs qu'ils n'auraient pas fait et qui les rendent pas fiers. On a vu des gens qui nous ont raconté des cas de maladie ou des cas d'accident de travail et de problèmes de dos et qui sont forcés pour garder leur taf, bah de mettre leur, leur santé en péril et de porter des charges lourdes par exemple. C'est délire quand même de mettre sa santé en péril pour le taf. Et on a vu des gens qui nous ont raconté des humiliations mais de fous. Des gens qui ont pris des remarques sexistes, des remarques racistes ou qui tout simplement ont été pris ben, pour des chiens par euh, leur supérieur, leur chef d'équipe, leur patron ou je sais pas qui. Et, quand, et donc on voit que le travail c'est un lieu où on perd sa dignité. Où on y va et on se fait humilier et on rentre chez soi en se sentant moins bien qu'avant d'être parti. Comment ça se fait tout ça Bah Clairement, on a peur. On a peur d'abord du chômage, évidemment. Ça, clairement, j'imagine, on est tous dans ce cas-là. Il y a entre 3 et 6 millions de chômeurs selon la manière de compter. Donc, clairement, tout le monde ne peut pas se, prendre, se permettre de prendre le risque de perdre son taf dans cette condition-là. Mais le, le chômage, il y a la crise aussi, hein, parce que la crise, ça tend, le, ça tend le patron qui doit rendre des comptes aux banquiers, ça tend le manager qui doit rendre des comptes au patron, ça tend le chef d'équipe qui doit rendre des comptes au manager, Et au final, tout le monde euh, fait des petites économies, tente de bluffer et un peu plus stressé au taf. Et donc, toute l'ambition, de taf se délite. Mais il y a un autre élément que la crise, parce que la crise c'est important, mais il y en a un autre. Il y en a un autre qui normalement est censé tempérer tout ça et nous rassurer, nous protéger, et ça c'est la loi. Parce que la loi, en temps normal, elle est censée être juste, elle est censée être là pour corriger toutes les petites couilles qui peuvent arriver dans les rapports humains. Et là, ce qu'on va vous montrer, c'est que le droit du travail, il a été pensé et construit pour nous protéger. Ces principes, c'est des principes de protection des plus faibles et de, et de fluidification des rapports au travail. Mais ces principes-là, depuis 30, mais surtout depuis 10 ans, et c'est ça qu'on va vous montrer, Montrer, bah, se sont complètement inversés. Là maintenant, le droit du travail, au lieu de nous protéger, il nous abandonne, il nous laisse, il nous laisse à la merci et nous fait, au final, nous faire nous sentir indignes et comme des serpillères en rentrant tard le soir. Donc euh, j'espère que vous allez vous marrer dans cette vidéo et y'a là les amis, on est parti. Bon, on parle de loi de travail, de code du travail, de droit du travail, et c'est très important de comprendre une distinction. Le travail, c'est pas le salaire, c'est pas le salariat. Et nous, on va surtout parler du salariat. Parce que du travail, il y en a de plein de formes. Par exemple, aujourd'hui, il y a du travail en tant qu'associé, il y a du travail dans des coopératives, il y a du travail domestique. Et historiquement, il y avait du travail en tant qu'esclave ou en tant que serf. Et euh, quand on regarde dans l'histoire, la constitution du rapport salarial de travail, il va avec l'introduction du contrat. Parce qu'avant, il n'y avait pas de contrat et ce qui a introduit des contrats, ce qui nous a amené dans ce monde merveilleux, c'est la Révolution Française. Et la Révolution Française, pas la Terreur, Robespierre et les Rouges, non, non. La Révolution Française de quand le roi était encore là. En 1791, dans la première moitié de l'année, avant qu'il parte à Varennes, on a voté la loi Le Chapelier. Et cette loi organise le contrat salarial et prévoit que pour négocier un contrat, comme on est dans la Révolution Française un égal 1, les droits de l'homme, on est tous égaux, tous libres. Et donc, la loi Le Chapelier, stipule que pour négocier son contrat de salaire et donc de travail, euh, un employeur et un employé doivent négocier un et un. Parce que si jamais l'employeur négocie avec deux personnes, deux salariés, ou un groupe de salariés, par exemple tous ces salariés, bah ce serait asymétrique, ce serait euh, contrevenir à la liberté et à l'égalité des citoyens. Et donc c'est ça le régime de négociation un contre un qui organise tout le rapport social de travail du 19 e Et donc là vous avez plein d'images j'imagine, vous avez peut-être vu Oliver Twist ou Germinal, c'était le bordel. Il euh, n'y avait aucune protection, les mecs crevaient, euh, les ouvriers, il n'y avait pas de loi pour réglementer les accidents du travail, les enfants pouvaient taffer, il n'y avait pas de protection maladie, donc du coup, il y avait plein plein plein de détresse. Et au bout d'un moment, euh, comme les gens travaillaient autour de la même usine, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous dans les mêmes conditions. Donc ils ont tenté de négocier à plusieurs contre la loi Le Chapelier. Mais là, qu'est-ce que fait le patron Il envoie l'armée et l'armée tirait sur tout le monde, et donc du coup, ça a augmenté en contestation, et puis petit à petit, les salariés ont réussi à gagner quelques trucs. Par exemple, la loi Le Chapelier est tombée en 64. En 1864, les travailleurs ont gagné le droit de s'organiser en coalition. Et puis un peu plus tard, en 84, même les syndicats ont été reconnus. Un syndicat, c'est pas une coalition, c'est un, un, un organisme institué qui a pour but de défendre les intérêts des travailleurs. Donc les choses ont évolué, mais il y avait toujours euh, bah, des problèmes au travail, il y avait toujours de la misère, il y avait toujours des la révolte et euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a changé le régime de considération du contrat de travail salarié, c'est en 1906. En 1906, il y a la catastrophe de Courrières. Alors là, c'est un vrai bordel. C'est une mine de charbon. Courrières, c'est dans le Nord et il s'est passé un coup de grisou. Un coup de grisou, c'est dans les mines de charbon. Il y a des failles et il pète et au bout d'un moment, parfois, il y a du gaz qui se libère entre les veines de charbon. Et quand il y a du gaz inflammable dans une mine et que les mecs arrivent avec une lampiote, eh ben ça pète. Et quand ça pète au fond d'une mine, c'est le bordel. Et là c'était grave grave grave, il y a eu plus de 1000 morts, et ce qui a vraiment déclenché un, un tollé dans l'opinion, c'est que le patron, au lieu de sauver les gens, il a d'abord sauvé les machines. Alors les gens sont devenus fous, la CGT qui existait a fait une grève générale avec d'autres gens, et cette grève générale a, a obtenu la conquête d'un ministère du travail. Et en 1910, il y a eu un code du travail, et donc un droit du travail. Et tout ça a changé la considération du contrat. Au lieu d'être un contrat normal, comme sous la loi Le Chapelier, c'est-à-dire où on négocie un 1, -1 on a pris en compte que le contrat de travail salarié était un contrat particulier. Bah, le droit du travail reconnaît que le contrat de travail salarié signé entre un employeur et un employé est un contrat asymétrique. Parce qu'avec le 19 e et parfois des grandes boîtes qui possédaient des villes entières, ils ont bien été obligés de voir que la négociation n'était pas équitable entre employeur et employé. Et donc, pour protéger les employés, il y a trois types de textes. Et ça, c'est important à comprendre. Il y a d'abord, comme d'habitude, la loi. La loi, c'est voté par notre représentation nationale fameuse et ça s'applique à tous, puisque la loi en République est une et indivisible. Et donc, la loi, elle organise dans les contrats de travail, par exemple, la durée, la durée de travail hebdomadaire, pour vous donner une idée. Au début du XXe du siècle, en 1900, euh, on pouvait travailler jusqu'à 70 heures, et en 2002, à, à la fin de l'accord d'application des 35 heures, c'était plus que 35 heures. Donc la loi cadre la durée de travail. On a conquis, par exemple, la journée de 8 heures. Ça aussi, c'est dans la loi. On l'a conquis en 19. On a conquis le salaire, le SMIG, c'est en 50. Donc euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, on a aussi euh, la loi, elle cadre. Euh, Qu'est-ce qu'elle Cadre, les congés payés, oui ça c'est important les congés payés, et donc du coup la loi elle chapote tous les types de contrats, faut l'imaginer un peu comme le minimum syndical pour le coup mais sans syndicat, euh, de tout ce que doit respecter n'importe quel contrat de travail signé ensuite ça c'est le sommet de la pyramide ensuite il y a un nouveau cran qui s'appelle la convention collective, et ça c'est euh, ça c'est signé par branche qu'est-ce que c'est les branches Les branches c'est des types d'activités par exemple euh, la restauration rapide ou par exemple euh, la mécanique auto, ça c'est des branches et chaque branche a des conventions collectives et signé par des syndicats de patrons et des syndicats de salariés. Et donc, du coup, dans la convention collective, on organise les rapports de travail un peu fins par branche, et ça a été pensé comme ça pour éviter qu'à l'intérieur d'une même branche, par exemple, deux restaurants ou deux garages, euh, se tirent la bourre pour euh, savoir comment ils traitent leurs salariés. C'est pour éviter la concurrence interne à chaque, entre, à chaque branche que la convention collective a été instaurée comme principe. Ensuite, il y a un nouveau niveau encore plus fin, c'est l'accord d'entreprise. Et l'accord d'entreprise, c'est comment est-ce qu'on deal nos trucs, euh, qui prend ses vacances quand, euh, comment on gère l'ancienneté, c'est d'autres trucs plus fins. Et donc vous voyez qu'il y a une pyramide entre la loi, la convention collective et l'accord d'entreprise. Et là, il faut bien comprendre un truc, c'est que pour organiser les rapports entre ces trois niveaux de texte, qui nous protègent de la symétrie de négociation avec notre employeur, euh, pour bien euh, organiser ces rapports, il y a un principe. Et ce principe, c'est le principe de faveur. Ça veut dire que chaque euh, étape de cran plus fin entre la loi, les conventions collective et l'accord de site, chaque disposition ne peut s'appliquer que si elle est plus favorable aux salariés que celle du rang supérieur. C'est-à-dire que l'accord de site ne s'applique que s'il est plus favorable que la convention collective, qui elle-même ne s'applique que si elle est plus favorable aux salariés que la loi. Donc ce principe de faveur, c'est le cœur de l'organisation de la protection des salariés. Et tous ces textes-là, donc loi, convention collective et accord de site, leur application est garantie par deux bonhommes vraiment sympas. Le corps des inspecteurs du travail qui viennent de regarder comment ça se passe, et euh, le tribunal des prud'hommes. Donc ça c'est un truc un peu vieux, ça existe depuis longtemps, mais c'est les prud'hommes qui jouent un peu le, la cour de justice et les inspecteurs de travail du travail qui jouent un peu la police pour s'assurer que tout ce régime de protection des salariés s'applique. Et donc c'était tout cet ordre légal du travail, toute cette organisation légale du travail qui protège le salarié de l'employeur dans un rapport de salariat. Bon, et c'est ce régime de protection des salariés dans la négociation du contrat de travail qui vole en éclat. Et ils volent en éclats, d'abord ils ont modifié la loi, ils ont fait ça doucement. Ils se sont dit en 79, début des années 80, qu'il fallait introduire d'autres types de contrats. Ils ont commencé par le CDD, le contrat à durée déterminée, et l'intérim. Et ça d'ailleurs, CDD et intérim, c'est plus de 90% des embauches. Hein. Donc bouger la loi, ils l'ont bien fait, ça marchait bien. Mais en 2004, François Fillon et Chirac ont eu une idée fantastique. En 2004, ils se sont dit mais non il vaut mieux toucher au principe de faveur. Parce que comme ça, on ne fait pas de grandes lois où on bousille le code du travail explicitement, on le fait discrètement et tout doucement. Donc en 2004, il commence à y toucher, en 2008, ça a complètement volé en éclats, c'est sous Sarkozy, et euh, toucher au principe de faveur, ça permet un coup de génie. Parce que comme ça, on peut appeler le détricotage de nos droits, euh, la démocratie dans l'entreprise, l'adaptation de l'organisation du travail aux réalités de terrain, du pragmatisme. Et euh, du coup, ça leur permet d'avoir un accord de site euh, qui est moins favorable que l'accord de branche, lui-même moins favorable que la loi. Et la loi El Romero, ce projet de loi, comme euh, avant la loi Macron et plein d'autres lois avant, s'inscrit dans cette logique de marketer la démocratie dans l'entreprise pour casser nos lois. Par exemple, dans ce projet de loi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils permettent que, par exemple, l'accord de site puisse euh, augmenter la durée quotidienne de travail. il permet que les heures supplémentaire soit moins majoré. Il permet d'avoir des baisses de salaire. Et le pire, c'est que l'accord de site, au lieu d'être majoritaire, et que ce soit l'ensemble des syndicats qui signent, ils ont inventé un concept. Moi, moi, j'ai jamais vu ça, peut-être ça existe, si vous l'avez déjà vu, dites-moi. Mais moi, je connaissais la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est pour voter des textes sérieux, ça veut dire 60% des votants, ou un peu plus. Là, ils ont inventé la minorité qualifiée. Il y a 30% des syndicats qui signent, et il y a là, c'est bon, c'est démocratique. Donc les mecs font vraiment ça, et c'est comme ça qu'ils bougent les protections des salariés. Alors s'ils s'arrêtaient au principe de faveur et à cet avant-projet de loi, ce serait cool, mais il se passe des trucs à côté. Il se passe des trucs sur les prud'hommes. Les prud'hommes, depuis pas mal d'années, comme pour les tribunaux habituels, ils s'arrangent pour que le juge ait de moins en moins de pouvoir. Dans les tribunaux habituels, ça s'appelle la comparution immédiate. C'est-à-dire, le juge, au lieu d'examiner le cas, il juge très rapidement, très rapidement, pour accélérer. Et dans les prud'hommes, c'est pareil, ça s'appelle la conciliation. Et la conciliation, c'est chouette parce qu'il y a moins de temps d'examen les grosses boîtes ont des gros avocats qui arrivent plus fort à la conciliation et donc c'est facile d'éclater le salarié et cet avant-projet de loi, il permet en conciliation, de, dans un cas où le patron, il abuse et il fait un licenciement illégal, de plafonner les amendes de licenciement. Donc c'est fantastique pour les grosses boîtes. Donc on n'a plus de protection de la justice, ou plus trop, euh, dans, euh, là en ce moment. Et en plus, la police, les inspecteurs du travail, eux aussi, on leur permet pas de faire leur boulot. Parce que imaginez qu'en ce moment, il y a à peu près 2000 inspecteurs du travail. 2000 inspecteurs de travail pour 1,7 7 d'entreprises, bah, autant vous dire, imaginez qu'il y ait que 2000 policiers pour nous protéger, bah, pff, ils, ils galère à faire leur boulot, hein. vous pouvez, si vous êtes harcelé, si votre patron se comporte comme un enfoiré avec vous, ce qui peut arriver vu les témoignages qu'on a, euh, vous le signaler, ben c'est même pas sûr qu'ils viennent parce qu'ils ont pas le temps. Donc du coup, euh, imaginez, toute l'organisation de notre protection et de ce qui a été conquis et conquis par apprentissage de, de la misère du 19 e tout ça, et ben, vole en éclats petit à petit. Et le drame, avec leur idée de génie de faire voler en éclats le principe de faveur, c'est que ce qu'ils font, c'est exactement la logique du 19ème. Exactement la logique qu'on a fini par juger absurde, parce qu'il n'y avait que des catastrophes sociales. Parce que, qu'est-ce que c'est euh, faire primer l'accord de site sur l'accord de branche sur la loi C'est réduire le nombre de gens dans la négociation. Exactement comme la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier, c'était 1-1 pour négocier entre, pat entre employeurs et employés. Euh, l'accord de site, c'est pas 1-1, mais c'est tout comme, puisque le patron, il peut toujours dire euh, « Moi, c'est où ça Où je ferme ?» Et du coup, euh, qui va gagner <rire> Je vous laisse deviner. Et donc, vous voyez que tout notre arsenal de protection bah, se détricote, vole en éclats et cette loi n'est qu'une pierre de plus dans toute cette logique. Bon, on a vu le formidable argument de la démocratie à 30%, mais il y en a un autre, c'est celui qui nous sort à chaque fois pour justifier le détricotage du droit du travail. Et celui-là, c'est la petite musique suivante, vous la connaissez très bien, c'est « Il faut enfin qu'on adapte notre code du travail pour s'adapter à la mondialisation, casser ses rigidités, pour restaurer la compétitivité qui, enfin, promesse de salut universel et millénariste fera, permettra de résorber le chômage. » Alors ce truc-là, je pense que vous connaissez, ça marche jamais le chômage n'a jamais été aussi haut, et là c'est sérieux, là on arrête de blaguer, hein. le chômage n'a jamais été aussi haut, euh, les, les fermetures de boîtes s'accumulent, il y a des grosses boîtes qui grignotent les petites, les petits se font dégommer, mais même les artisans, là. pensez aux petits commerces, aux petits artisans, aux petits gens qui font leurs trucs, les petits agriculteurs, ces gens-là se suicident, leur boîte ferme, Mais c'est des drames personnels, donc il y a énormément de gens qui valent mieux que ça, que, quelles que soient vos situations, faites entendre les réalités de leurs petites décisions, parce qu'eux, ils s'amusent à griffonner des trucs pour la compétitivité, de on ne sait pas qui, ils s'amusent à griffonner des trucs pour en fait euh, faire se gaver des actionnaires et des énormes entreprises en France, mais nous autres, nous autres petits, nos autres salariés, nos autres petits patrons, on trinque. Donc continuez à envoyer nos témoignages et puis surtout, euh, comme ce qu'ils font, la, la logique de leur réforme, c'est euh, d'individualiser la négociation, de casser les collectifs, de nous rendre de plus en plus petits par rapport aux patrons, de plus en plus dans la merde, et ou de plus en plus puissants, comme c'est ça leur logique, nous il faut qu'on se montre comme collectif, il faut qu'on s'assemble, il faut qu'on se montre en ensemble. Et si on se montre pas ensemble, ils vont continuer à tout détricoter. Donc euh, nous, à Osons Causer, euh, on va aller dans la rue euh, le 9 mars. Euh, J'espère qu'on va vous y voir, parce qu'il est temps qu'on ose causer ensemble et qu'on fasse entendre nos voix. C'était un plaisir les amis et à bientôt. Bah, wesh wesh les amis Bon bah d'abord excellente année hein, puisque euh, là il y a 2016 qui commence donc on vous souhaite que du bon et euh, pour pas mal de gens euh, l'IFOP, euh, CSA, BVA euh, 2016 euh, c'est une année qui sent très bon